Bonjour, je m'appelle Laurence et je suis la fondatrice de la Griffe éditoriale. Euh, je conçois des sites web pour les petites entreprises, les indépendants, les artisans, les commerçants, voilà toutes ces petites structures qui ont besoin euh, de faire appel à quelqu'un pour euh, créer un site web vraiment personnalisé. Euh, jusqu'à il y a quelques temps j'aurais été bien incapable de vous faire cette présentation comme ça euh, en vidéo. Euh, en fait ce qui s'est passé c'est que il y a justement quelques temps j'étais vraiment bloquée, bloquée dans le développement de mon activité qui jusqu'à présent fonctionnait bien par le bouche à oreille. Et puis euh, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à communiquer euh, de manière différente, en utilisant Instagram notamment. Euh, mais Instagram, pour moi, c'était pas forcément un outil très facile à utiliser. Et puis, il euh, y avait aussi le fait que euh, je ne savais pas très bien euh, comment argumenter face euh, à des gens qui, peut-être, euh, euh, m'opposaient des choses pour me dire qu'ils n'avaient pas besoin d'un site web ou ce genre de choses, que pour, pour eux, c'était inutile. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est qu'il y avait des, chances, des choses qui étaient tellement évidentes pour moi, que je, je ne voyais pas l'intérêt de leur expliquer, de leur expliquer pourquoi c'était important. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans tout ce tumulte où j'étais un petit peu euh, bloquée, euh, euh, vraiment coincée dans, dans mon développement, euh, j'ai assisté à une masterclass euh, dirigée par Virginie. Et là, euh, j'ai été face à quelqu'un qui est euh, naturel, qui est euh, euh, sympa, qui voit un peu la le, le travail, le boulot l'activité professionnelle comme moi je pourrais le voir je, je me suis sentie vraiment à l'aise euh, derrière mon écran hein. et puis euh, ensuite euh, j'ai décidé de, de de passer par un appel découverte et ça a bien confirmé ce que, ce que je ressentais, ce que je pressentais euh, ça a tout de suite accroché enfin je me suis sentie très à l'aise et euh, même si j'ai dit à Virginie que j'avais encore besoin de réfléchir euh, au moment où j'allais me lancer, je savais que j'allais le faire. Euh, Virginie ne m'a pas pressée, euh, elle m'a dit de prendre mon temps, j'ai eu besoin de réfléchir pendant quelques, quelques temps, un petit mois. Et puis, euh, puis j'avais aussi cette, cette peur de ne pas de ne pas être capable de, de faire euh, tout ce qu'impliquait un coaching, c'est-à-dire le travail personnel, et puis euh, d'assurer mon job à côté. Euh, finalement, je me suis lancée, donc euh, c'est huit euh, semaines, je crois, enfin sur trois mois, euh, donc avec euh, euh, des, euh, euh, du travail à faire soi-même, des modules euh, qu'on travaille euh, à son rythme, vraiment, et puis surtout, toujours euh, l'appui euh, de Virginie, euh, un problème, quelque chose qu'on n'a pas compris. On lui envoie un petit vocal WhatsApp ou un petit message et on a une réponse et ça débloque tout. Euh, voilà, ça, ça lève euh, euh, nos questionnements, nos angoisses, nos peurs. Euh, bon. euh, et puis surtout, moi je me suis sentie tout.. Enfin, j'ai senti très vite que ça débloquait des choses, notamment sur Instagram qui étaient. Un outil sur lequel j'étais n'étais pas encore très à l'aise. Euh, les, les sessions one-to-one, one, donc qui rythment un petit peu, euh, enfin qui rythment, oui, pas un petit peu, mais qui rythment vraiment, euh, vraiment ce, ce, ce programme, euh, était vraiment très agréables. Euh, on pouvait euh, développer plus certains points, euh, euh, voir ce, ce qu'on ce qu avait compris. Je dis « oh, mais je parle de moi hein. ». Euh, voir ce qu'on avait vraiment compris, et puis euh, euh, appuyer vraiment euh, euh, sur, sur les choses qu enfin, que moi, que je n'avais pas comprises. Et, et en fait, les trois mois sont passés à toute vitesse, et si les trois mois sont passés très vite, j'ai aussi vu de mon côté tous les progrès que j'ai pu faire euh, en marketing digital, euh, même si moi, j'avais déjà fait mon site web, euh, euh, Virginie m'a donné quelques conseils d'amélioration qui ont été vraiment les bienvenus, mais aussi donc sur Instagram et sur Facebook, et puis aussi euh, sur ma communication, euh, euh, notamment par téléphone, avec, euh, avec mes futurs clients, qui s'est vraiment, vraiment améliorée. Et, c'est même plus qu'améliorer, ça s'est carrément débloqué, c'est vraiment, euh, voilà. Donc, à la fin, au bout de trois mois, euh, on a vraiment bien avancé, bien travaillé, et tout ça dans, dans une super euh, atmosphère, euh, bonne humeur, etc. Et à la fin, on a un petit peu peur, parce que ça s'arrête, parce que qu'on euh, eh ben, ne va plus avoir Virginie euh, qui va répondre à vos questions. Mais en fait, le programme est super bien fait, carré, etc., étape par étape, ce qui fait qu'à la fin, on est vraiment autonome. Et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, moi, je me sens complètement différente dans ma manière d'aborder les choses et dans ma manière de la présenter à mes prospects, mes clients, idéaux, etc. Et puis, je me dis que c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire depuis très longtemps pour mon job, pour mon business. Et vraiment, euh, bah, je... Je vous le recommande, je ne peux pas dire autrement, je vous le recommande. Et surtout, euh, vous verrez Virginie, une, une personne sympa, intelligente, qui, qui sait euh, comment débloquer les choses, comment vous aider. Vous... Elle vous porte un petit peu au début, mais après elle sait vous propulser, et ça c'est vraiment génial. Voilà, merci beaucoup Virginie. À très vite